Bonjour à tous, alors je fais une courte vidéo pour vous parler de l'artémisinine, l'armoise, l'artemisia annua. c'est euh, Il faut bien faire attention, art, c'est artemisia annua parce qu'il y a d'autres sortes d'artémisia. Euh, voilà, c'est bon, c est, c est, ça coûte pas très cher et pourquoi je vous parle de, de cette plante donc l'artémisinine artémisianoïe c'est parce que là nous avons un article euh, sur SOT Sign of the Times qui nous dit euh, que l'artémisinine est un très puissant anticancéreux donc pour les tumeurs donc je, je vous mettrai le lien vers cet article euh, qui est pas très long et qui nous parle de chiffres donc pour, pour le d'une part pour le cancer du poumon euh, donc, euh, qui peut tuer 98% des cellules cancéreuses du poumon en moins de 16 heures euh, alors il faut le, le combiner avec le fer et justement cette, euh, là je vous ai sélectionné euh, ce produit euh, justement vous, vous voyez qu'il y a 5% de férine donc j'imagine que c'est du, du, du fer donc je pense que c'est un, un produit efficace contre le cancer. Et dans l'article, il nous parle aussi donc, du, du cancer du sein. Euh, qui euh, C'est ça, un taux de 75% de destruction du cancer après seulement 8 heures. Et presque 100% de taux de destruction en seulement 24 heures. Alors il faut savoir que l'artémisinine est aussi un, un dur paludéen euh, voilà, et euh, donc en conclusion, euh, de nombreuses expériences ont été menées jusqu'à présent et elles ont toutes prouvé que l'artémisinine combinée avec le fer pouvait effectivement détruire le cancer. Donc, voilà, si, si enfin, moi personnellement, j'ai pas testé le produit parce que je, je suis pas malade, mais euh, voilà, si. Si ça peut intéresser aussi des gens de votre entourage, parce que je sais que c'est quand même une, une, la maladie du, du siècle. Hein. Je pense que tout le monde connaît euh, quelqu'un de, de malade de, de cette maladie. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler ce, cette plante. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.